faut toujours bien réfléchir à ce qu'on veut faire. Il ne faut jamais céder sur un coup de tête, alors moi je ne cédais pas. Je voulais simplement me recentrer sur une activité à fort potentiel de développement et l'autocar chez nous euh, ne faisait plus partie de mes objectifs prioritaires. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui ici dans le Finistère à Châteaulin en compagnie de Michel Salin. Bonjour Michel. Bonjour. Dirigeant de Salin Holidays, merci de nous recevoir au sein de votre groupe ici au siège de Salin. Expliquez-moi d'abord ce que représente le groupe Salin aujourd'hui. Le groupe Salin euh, était initialement autocariste puisque mon grand-père a monté l'entreprise en 1932. Mon père l'a développé et moi j'y suis entré en 1982. Les chiffres clés du groupe aujourd'hui euh, 650 collaborateurs, euh, disons euh, en moyenne sur l'année, jusqu'à 800 en pleine saison. 140 agences de voyage et 240 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé. Et quel a été le projet mené avec Acticam J'ai rencontré euh, Pierre Bouralla en 2011. Ça a matché tout de suite euh, avec, euh, avec Pierre et ses équipes, donc euh, j'ai eu confiance. Je n'ai même pas eu envie de proposer euh, ces dossiers à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, j'ai souhaité euh, céder mes affaires d'autocar pour continuer à développer notre marque Tour Operating, Salon Holidays, également National Tour, et notre réseau d'agences de voyage. J'avais déjà bien enclenché ma réflexion de cession des entreprises de tocards, et Pierre m'a accompagné de façon absolument efficace et remarquable. Et quelle a été la valeur ajoutée d'Acticam Alors, Acticam, puisque j'avais sept sociétés de tocards à revendre, donc sans être pressé, il faut bien sûr des acheteurs potentiels qui continuent à, à développer euh, ce que nous avions fait et nous étions sur plusieurs régions donc nous étions sur l'Alsace, en Bretagne, en Pays de Loire donc euh, je n'avais pas le temps moi de suivre tous ces dossiers là et Pierre par son expertise et également par sa connaissance du métier de tocariste a été parfait dans son accompagnement. J'aurais d'ailleurs dû regarder le dossier avec Pierre dix ans avant. Merci Michel.